Merci. On est retour à Sarah Farache, 88.1-106.7 à la question métier avec Andrea Galarno. Bonjour, encore, peux-tu peux <rire> continuer avec des plantes euh, que, qui seraient intéressantes pour l'audience? Oui, il y en a une que j'adore qui s'appelle euh, l'Apios d'Amérique. En fait, son nom commun, c'est la patate en chapelet. Pourquoi je l'aime, c'est effectivement, c'est une plante qui est intéressante à trouver très, très tôt au printemps. Là, euh, on parle du mois d'avril ou du mois de mai, près des lacs et des rivières, parce que c'est une plante grimpante dans la famille des pois puis des fèves. Hein? On sait que les pois les fèves, ça grimpe, bon, mais ça aussi, ça grimpe. Mais ça grimpe surtout sur le bord des lacs et des rivières. Et puis, elle voyage euh, avec les glaces au printemps. Donc, les glaces vont se détacher avec un morceau de terre, puis ils vont naviguer jusqu'à jusqu la prochaine place. Et puis là où la glace va se fixer, la pièce d'Amérique va, va recommencer à pousser. Euh, c'est une plante qu'on appelle patate en chapelet parce que euh, c'est vrai, elle ressemble à ça, sa racine, en fait. On dirait des petites patates grelots toutes reliées par une ficelle. Alors, si vous vous promenez très, très tôt au printemps, là, avant même de voir des fois les premières pousses ou quand elles viennent juste de sortir, si vous allez près d'un lac ou une rivière, et puis que vous voyez des genres de patates attachées avec une ficelle, <rire> c'est des racines de la pioste d'Amérique ou patates en chapelet. Et puis, justement, c'est une plante que j'utilise comme des patates. C'est vraiment bon, juste rôti dans le poêle ou encore en mijoté. C'est féculent, ça fait vraiment penser à la pomme de terre. Et puis, ça fait des, des très jolies feuilles et des fleurs roses très jolies qui ressemblent un peu à celles du poids. Donc ça, c'est une plante vraiment particulière euh, que les gens connaissent très peu, puis qui est non seulement comestible, mais très ornementale, euh, qui ressemble un peu à sa cousine, la glycine qu'on retrouve des fois dans les pépinières. Y a-t-il d'autres plantes qui seraient intéressantes pour euh, euh, l'audience? Mais je dirais pas mal, toutes les conifères, euh, à part l'if du Canada, l'if du Canada, lui, il est toxique. Il ne faut jamais le consommer. Euh, le fruit de l'if, c'est une arrille. on dirait un petit fruit, euh, on dirait une petite baie rouge, finalement, avec un petit trou dans le milieu. Et puis, toutes les parties de l'if sont toxiques, sauf le, la pulpe du fruit. Mais rendu là, <rire> On, si on n'est pas obligé d'en consommer, c'est aussi bien de se tenir assez loin de toutes les parties de l'if parce que c'est beaucoup plus sécuritaire comme ça. Mais sinon, par exemple, on peut consommer les pousses de sapin, les pousses d'épinette, la rouge, la blanche, la noire, euh, également le cèdre. Ça fait des sirops absolument extraordinaires et puis c'est tellement facile de faire un sirop euh, on, de, de conifère. On peut faire ça hiver comme été. Donc, c'est tout simplement de prélever les jeunes pousses. On pourrait faire ça aussi avec des vieilles aiguilles, mais les jeunes pousses se cueillent beaucoup plus facilement euh, et puis sont à l'extrémité. Donc, c'est de cueillir les jeunes pousses. Et puis moi, je fais juste comme, tu sais, quand on fait une tisane, donc de verser de l'eau chaude sur des jeunes pousses de sapin ou d'épinette ou de, ou de cèdre ou de mélèze ou de pain, par exemple, et puis de filtrer le tout. Et puis ensuite, on peut rajouter deux parties de sucre pour une partie de tisane et amener à ébullition. Et puis bingo, on a un sirop euh, de, de, de sapin, d'épinette, de mélèze. Euh, c'est des sirops que, oui, ont des propriétés médicinales parce que les, euh, les épines de conifères sont très riches en vitamine C, mais moi, c'est plus parce que je suis gourmande que je l'aime, parce que je fais comme un genre de bière d'épinette maison okay. euh, en ajoutant le sirop d'épinette dans du périer avec un petit peu de lime. Euh, les, gens, euh, les gens aiment vraiment ça. J'ai des, des réactions de genre, c'est-tu toi qui as fait ça? Tu m'y tu Joël <rire> Puis c'était facile, ça prend cinq minutes. C'est quelque chose qu'on fait souvent euh, en atelier des sirops. Le sirop, euh, tu, tu mélanges ça dessus avec de l'eau ou quoi pour, après ça ou tu bois ça direct de même? Direct de même. OK. Oui. Bien, pour pour les, des points de vue médicinales, direct de même, mais sinon après, je mélange le sirop d'épinette dans du Perrier pour faire, admettons, euh, comme une gare d'épinette ou sur de la crème glacée ou sur des gâteaux, des crêpes, par exemple. On peut aussi utiliser un peu de mélèze, par exemple, avec des fraises, puis vraiment avoir une confiture de fraises qui est hors du commun. T'sais. Ce que j'aime beaucoup, c'est utiliser les plantes sauvages, euh, dans des choses de tous les jours, finalement, même dans mes sandwichs. Pas okay, okay. <rire> besoin de faire des choses qui sont vraiment compliquées, parce que souvent, j'ai des livres de recettes vraiment élaborées avec des plantes sauvages et c'est intéressant. Par contre, euh, ce n'est pas toujours accessible à tout le monde. Alors, j'essaie de faire des choses qui sont le plus possible simples, parce que oui, j'aime ça aussi, des choses simples. Puis aussi, c'est plus facile pour les gens. Euh, de consommer des plantes sauvages rendues chez eux aussi. Euh, si ce n'est pas une recette euh, super compliquée à faire en atelier, ils peuvent la reproduire facilement. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à la forêt, là, par exemple. Là, euh, ils ne restent pas au bord, euh, ils restent aux côté d'un parc, mais il y a des affaires qui se passent là, avec le pesticide, comme tu as dit. Euh, C'est quoi, quoi tu suggères aux gens qui veulent faire ça, la cueillette? Là, euh, euh, aller, à, aller où? Là, à quelle place aller? Mais je dirais, dans, dans le nord, c'est pas trop un problème parce que même euh, euh, y a, y a, les gens, ils ont des très grands terrains, etc. Mais pour les gens qui restent plus en banlieue, je dirais, aller dans le Nord, aller à la campagne. Vous pouvez consulter le site Internet Forêt Ouverte pour, pour euh, connaître c'est quoi les Terres de la Couronne. C'est des endroits qui sont accessibles à tout le monde, mais qui sont peu connus en général. Et puis, donc, qui sont exempts de pesticides. Euh, souvent, il y a juste une trail, donc il n'y a pas de danger de tomber face à face avec un auto ou un déversement de... Euh, de Comment t'appelles ça du Brestone? On veut pas ça. <rire> euh, fait que c'est un bon site Internet. Euh, puis pour les identifier, on peut commencer par les identifier, par exemple, même en région urbaine comme à Montréal, sur le Mont-Royal, dans des ruelles. Et puis finalement, avec nos nouvelles connaissances, aller en cueillir à la campagne, par exemple, sur des terres de la Couronne ou des, des parcs peu fréquentés, par exemple. Il y a, il y a... Donc ici, moi, je, je vis dans le nord d'Ontario, là, puis, euh, tu sais, il y, y a toutes sortes de plantes que je peux voir, il y a, du, en anglais, ils disent sumac. Et, euh, oui. Ils font, euh, ils font euh, euh, un jus avec ça. pourrais tu nous expliquer comment faire ça? Bon. Oui, c'est super facile. Euh, en fait, c'est euh, le, le, le nom en français de cette plante-là, c'est vinaigrier. vinaigrier, vinaigrier sumac ou sumac vinaigrier. Okay. Euh, donc euh, à la deuxième moitié de l'été, euh, le fruit va devenir rouge, d'un beau rouge comme on le connaît, qui est velouté, qui est rouge foncé. Et puis pour savoir si le fruit est prêt à être transformé euh, en jus, en fait on va juste prendre une petite partie puis se le mettre sur la langue. Puis si c'est surette comme du citron, il est prêt, il est assez mûr. On va tout simplement couper la cocotte au complet donc. Toute la cocotte rouge, tous les fruits, on va la prendre. On va en mettre trois ou quatre dans ce chaudron. On va tout simplement couvrir d'eau froide, pas plus que ça. On va se plonger les mains dans le chaudron, puis on va, on va un peu euh, défaire les cocottes pendant à peu près deux minutes maximum. Après ça, on va tout simplement filtrer, par exemple dans un coton à fromage ou une tête d'oreiller. Et ensuite, on goûte. La plupart du temps, les gens ajoutent quand même pas mal de sucre. Euh, moi, j'aime ça quand c'est pas mal surette. J'en ajoute pas tant que ça, mais il faut en ajouter pas mal. Un peu comme une limonade parce que c'est vraiment surette. Et puis, on va rajouter aussi de l'eau euh, au goût finalement. Puis, là, ce, ce concentré-là de jus de vinaigrier, on pourrait même le congeler dans des bacs de glaçons finalement puis en avoir à, à l'année longue. C'est vraiment facile à faire. Puis ça fait... En plus, c'est rose comme une limonade rose. Euh, il y avait de l'ail sauvage, parce que j'en ai ramassé ici euh, pas loin, euh, euh, au printemps. Euh, il y a... Chez vous, il y a, il y a, il y a des, des quotas. Il y a, on va dire, c'est respecter le montant que vous êtes capable de ramasser. Ici, en Ontario, ouais. euh, on peut ramasser tant qu'on veut, euh, mais moi, on se contrôle. Là, je vois dans le bois ici, puis euh, c'est plein, là, tu sais, euh, ouais. euh, Le gars de bord de la rue, il dit, oh, tu es capable d'en trouver ici, sur le chemin, là. Fait que j'étais là, puis c'était rempli. Ça fait que... Euh, des recettes pour ça, c'est quoi que vous mettez tu fais pour ça? Ben, l'ail des bois, il est vraiment intéressant. Euh, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, euh, c'est aussi les feuilles de l'ail des bois. Euh, mais le but de l'ail des bois, c'est sûr que mariner, c'est toujours bon. Euh, sinon, je fais un pesto avec les feuilles de l'ail des bois qui est vraiment bon. On peut le faire soit avec juste les feuilles de l'ail des bois. On peut décider de faire euh, un pesto aussi avec du basilic puis des feuilles de l'ail des bois. Ça aussi, c'est vraiment, vraiment très, très bon. Et puis, quelque chose que j'ai aimé faire euh, cette année, c'est que j'ai pris des feuilles d'ail des bois. Et je les ai mélangées euh, à des feuilles de Julienne des dames. C'est une plante qui a été introduite au Québec. Elle est très jolie, sûrement à des fins ornementales. Euh, et puis, c'est dans la famille du chou. Et ses feuilles goûtent, euh, et, mais la famille du chou et de la moutarde, et ses feuilles goûtent un peu le radis ou la moutarde, par exemple. Donc, euh, ça, ça fait des pestos extraordinaires à manger avec des pâtes. Euh, ou sinon, ben c'est dur de se retenir, de ne pas manger des petits beaux directement du pot. Là. Mais vu qu'ici, on n'a pas tant le droit d'en ramasser que ça, j'ai pas eu la chance de le faire si souvent que ça. Euh, ici, ça a été trop cueilli. Fait malheureusement, euh, elle a disparu à beaucoup d'endroits. Beaucoup d'endroits où je me promène dans le bois. puis Je me dis, il devrait y avoir de l'aide des bois ici. Toutes les conditions sont réunies, mais pas de traces. Euh, souvent, c'est malheureusement, ce n'est pas pour mal faire. Les gens ne le savent tout simplement pas qu'elle ne reviendra pas éternellement. Il y a des plantes euh, invasives, là, tu sais, il y a des plantes qui sont bien agressives. Et, euh, si tu mets ça dans ton jardin, euh, des plantes sauvages de même, peut-être qu'il euh, va y avoir des problèmes. Est-ce que des, des plantes comme ça, sauvages, que tu peux mettre dans ton jardin puis ils vont être euh, invasives de même? La plupart, pas toutes, mais la plupart des plantes qui sont vraiment envahissantes, ce ne sont pas des plantes qui sont indigènes au Québec. c'est des plantes qui ont été euh, amenées d'Europe ou encore de l'Asie. Fait que oui, il y en a pas mal euh, de plantes comme ça. Euh, heureusement ou malheureusement, parce qu'il y a beaucoup d'entre elles qui ont été amenées ici parce qu'elles sont jolies ou d'autres parce qu'elles sont comestibles. Euh, donc, il y a une plante euh, qui pousse en abondance ici. Euh, qu'il ne faudrait pas mettre dans un jardin, mais qui est pourtant délicieuse, qui s'appelle Ali Aria. Et puis c'est dans la famille de la moutarde et du chou et puis ça goûte super bon. Ça goûte le réfort, c'est piquant, c'est bon à marinade, c'est bon à moutarde, c'est bon à sandwich dans des soupes, dans des mijotés ou encore avec de la viande. Euh, mais quelqu'un qui, met, qui mettrait ça dans son jardin deviendrait complètement envahi en l'espace de juste une coupe de mois, puis probablement que ses voisins aussi, puis ça serait pas si long que ça. Tu sais. Fait que je dirais, euh, beaucoup de plantes, euh, qui des fois ça peut être tentant de prendre un spécimen directement sur le bord de la route ou dans un pack pour le transplanter chez nous. Il y a deux affaires, c'est que euh, si c'est une plante qui est indigène puis qui est fragile, bien, on vient de probablement la détruire puis de, de minimum, au moins, lui faire un très, très, très gros choc puis de mettre sa, sa survie en danger. Par contre, si ce n'est pas une plante qui est nécessairement fragile, mais que euh, c'est plutôt une plante qui est envahissante, et puis qui est nocive à nos espèces indigènes parce qu'elle prend la place des espèces indigènes. Puis que nous, on met ça dans nos jardins, euh, on vient de planter un sérieux problème à ce moment-là. Puis il y en a qui sont très difficiles à éradiquer un coup qu'on l'a implanté. On peut penser par exemple euh, à la baisse du Caucase ou à la renouée du Japon, qu'on appelle aussi bambou, là, qui fait des ravages un petit peu partout sur la planète. Même ici. Oui, oui. oui, je suis sûr que ça peut te demander s'il si, euh, y avait des problèmes au Québec avec le le bambou du Japon. Ah, oh, oui, oui. C'est une plante qui, qui pèse même des toiles de piscine. Oui, j'ai entendu euh, comme incroyable. en Angleterre, euh, ils, veulent pas, ils veulent éradiquer ces plantes-là complètement parce que si ça pousse dans ta cour, ils veulent même pas, tu ne peux même pas vendre ta maison. Ça devrait être comme ça pour, pour plusieurs aussi espèces, comme la berce du Caucase, comme, comme l'alliaria, que je disais, qui goûte bon, mais qui est hyper envahissante. Et on a souvent des campagnes d'arrachage de l'herbe à poux. On voit ça en ville, arracher l'herbe à poux, vous n'avez pas le droit d'avoir de l'herbe à poux sur votre terrain. Puis si on en trouve, vous allez avoir des amendes. Par contre, pour ces plantes-là, il n'y a personne qui fait rien. <rire> Euh, donc, euh, euh, de les faire connaître en même temps, je fais des petites capsules vidéo, puis dans mes capsules vidéo sur les plantes sauvages comestibles, la plupart du temps, en tout cas souvent, c'est des espèces envahissantes euh, dont je parle parce que je me dis qu'en les faisant connaître, les gens vont les reconnaître et puis j'espère euh, les arracher ou au moins ne pas les transplanter chez eux, les manger où est-ce qu'ils les trouvent, mais ne pas les transplanter puis surtout les, ne pas les reproduire? Euh, ici, à, à Ontario, il y a une plante qui s'appelle le uh, wild uh, goose, goose, goose, goose, uh, goose plant. C'est une plante avec uh, des grosses fleurs blanches ça pousse à près six pieds d'eau. Uh, wild, wild, hein? wild hog, wild hog plant. Hogweed. Ah, oui. mmh. euh, la tige, elle, la tige est grosse, grosse là. Puis euh, ouais. si tu touches ça là, euh, ça, brûle, ça brûle. Ah, c'est la berce du, euh, la, très, très haute là, au-dessus de six pieds, puis une grosse, grosse. C'est oui, la baisse du Caucase. Ouais. Ça fait et, que et, puis, ça produit brûle des brûleurs très sérieuses. Oui, puis euh, ça pousse quasiment partout là. Tu sais, euh, il y en a pas mal dans les champs, puis il y en a sur le bord du chemin. Euh, euh, ça fait que, tu sais. Euh, il y, a, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ça, cette plante là Puis c'est surtout qu'en la frôlant, on peut se brûler quand même assez gravement, euh, comme le panais ou comme puis Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Par contre, euh, toutes les plantes qui causent des brûlures comme ça à la peau, des réactions, ça va toujours être pire. La réaction va être pire en, par temps chaud et humide que par temps froid. Donc, il y a des gens qui m'ont déjà dit « Ah, moi, l'herbapus ça ne me fait rien » parce que ce n'est pas tout le monde qui réagit de la même façon à l'herbapus ou à n'importe quelle autre plante, finalement. Donc, il y a des gens qui sont moins sensibles, qui peuvent la frôler par temps frais puis qui ne vont pas développer de réaction. Puis plus tard, ils me disent « Ah, gars je suis capable de me toucher avec, il n'y a pas de problème. » Mais là, on est au mois de juillet et mais là, ils ont des brûleurs tout le long du bras. Fait être doublement prudent par temps chaud avec la berce du Caucase, le panais et puis évidemment l'herbe à puce, que j'ai beaucoup euh... ici autour de chez nous. Ouais, ouais. <rire> j'ai vu, euh, tu, tu fais des postes sur Cuisiner la forêt souvent. Ça Fait que oui. tu, comment tu te prépares pour ça, pour euh, faire un poste comme ça? Bien, j'y euh, vois vraiment, je suis une, une personne assez créative, fait que, je me laisse inspirer par le moment. Je me promène, je, promène, je, je marche beaucoup, puis j'ai un chien. Donc, je promène mon chien, puis je prends toujours... Il est très patient, mon chien, en passant, parce que je prends une photo tous les trois pouces. <rire> Et puis là, je me dis « Ah, oh, ben ça, c'est intéressant, je pourrais peut-être parler de ça Puis là, finalement, j'en je, oh! vois une autre, puis je dis « Ah, non, il faut que je parle de ça, je ne peux pas passer à côté, parce que la semaine prochaine, la fleur ne sera peut-être plus là. » Puis, c'est souvent... Euh, ça va arriver que je me dis, je pense que la semaine prochaine, je veux parler de telle chose. Mais souvent, euh, je suis inspirée par le moment. Comme là la dernière capsule que j'ai faite sur, euh, sur ma page Facebook, c'est la matricaire adorante. Bien, elle pousse carrément dans mon stationnement. Puis, je marchais dans mon stationnement puis ça sentait bon. J'ai dit, ben il faut que je parle de la matricaire adorante. Tout le monde connaît ça, mais ils ne savent pas qu'ils la connaissent. <rire> Ah, c'est parce que, tu sais, il y a souvent des plantes que tu passes à côté puis euh, tu n'en connais pas ou tu ne connais pas. C'est Parce qu'il n'y a personne qui te en l'a enseigné. Euh, pour te contacter, pour voir, euh, OK, euh, Andrea, c'est quoi cette plante-là? C'est comme ça qu'ils font euh, sur euh, Facebook ou comment ils font ça? Oui, sur Facebook, sur, euh, sur, mon, euh, sur ma page Facebook, c'est… Euh... Atelier et conférences sur les plantes sauvages comestibles. Euh, mon nom à moi, c'est Andrea Galarno. Donc, euh, les gens peuvent me contacter sur Messenger aussi, euh, ou par le biais de ma page euh, Facebook d'atelier, ou ma page Facebook personnelle, par exemple. Euh, J'ai aussi publié mon numéro de téléphone. Mais en général, les gens euh, sont pas mal technologiques maintenant. Je reçois plus de, de messages. Euh, est-ce que tu te rends à Québec? Puis, euh, est-ce que tu te rends à Chambly? <rire> ben oui! Ça fait qu'ils peuvent te suivre pas mal partout là, pour euh, euh, voir tes ateliers. Oui, oui. Puis j'aime me promener. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais que tu te donnes du trouble, tu pourrais donner des ateliers que près de chez toi. Ça serait moins difficile, moins de travail. Mais pour moi, chaque atelier est une occasion d'apprendre, euh, de peut-être croiser une plante que j'ai jamais croisée avant. Euh, de la faire voir à un paquet de monde qui ne l'aurait pas vu si je n'étais pas allé là. Fait que pour moi, c'est une occasion d'apprentissage. Puis souvent dans les ateliers, comme je disais, je n'ai pas l'impression que je travaille tant que ça, même si même si après avoir cuisiné pour huit personnes, ça fait pas mal de vaisselle. <rire> -tu, euh, quand tu fais des ateliers en gras, tu apportes tout ton bagage avec toi? Là? Ou tu remportes Ah oui, ah euh, oh, oh, oui. Oh, oui. Les chaudrons, les casseroles, les passoires, euh, la farine, le lait, les œufs, le beurre, l'huile, l'alouette, euh, ouais. oh oui. Ah oh oui. Le mobile, euh, ça fait que cling, que cling pas mal tout le long dans ma, dans ma valise. <rire> euh, c'est quoi le, le coût pour un atelier, sur, euh, pour une personne, on va dire? Un, un atelier de quatre heures avec euh, de la cuisine, c'est 45 dollars. Puis pour la journée, au oh, pour la journée au complet, c'est 60 euh, Je demande qu'il y ait un, un minimum de quatre personnes. Euh, et puis là, avec la COVID, c'était maximum 8, mais je suis prête à, à, à en accepter jusqu'à jusqu 10 à peu près. Euh, c'est comme je disais tantôt, après dix, en fait l'Indienne dans le bois, ça devient dur de suivre. <rire> oh, oui, oui, oui. Euh, Est-ce que tu as trouvé durant la COVID, ça t'a causé des problèmes? ça euh, tu ralenti pour toi ou? Euh? Euh, je pense que les gens, au contraire, sont encore plus intéressés euh, et puis il euh, y, y a beaucoup de monde qui me disent ah, « Ah, c'est 45 par personne », puis je suis comme « Ben oui ». Ils s'imaginaient que ça serait comme une fortune ou… Euh, puis, euh, ou que ça serait euh, extrêmement compliqué, mais c'est vraiment quelque chose qui est accessible euh, à tout le monde. Dans le fond, euh, tant que tu as un carnet, un crayon, puis euh, une caméra, tu peux assister à un atelier puis apprendre un paquet d'affaires. Et puis après, il n'y a plus personne qui tombe son gazon de la même manière. Ça, <rire> ça veut dire j'ai réussi. <rire> vraiment, exactement. Je te remercie beaucoup pour avoir venu à la question oui. métier. Puis, euh, nous Merci expliquer. à toi de m'avoir invité. Je te remercie parce que, tu sais, euh, euh, j'en connais un peu, mais je j'en connais, connais pas assez. C'est le fun de voir tu sais, euh, le partage que tu fais sur euh, la cuisine de la forêt, puis j'ai euh, vu sur tes posts, euh, toutes ces affaires-là. Ça fait que je te remercie beaucoup pour ça. Puis, euh, euh, continue à partager, puis euh, on va mettre tous tes liens là-dessus pour euh, que le monde euh, sache te, te, te rencontrer et euh, te joindre. Là, tu sais. Ah, merci, c'est super ça. Je pense que tu as tous les liens. Oui, oui, oui, si oui. Si tu as oui. besoin que je t'en envoie, je t'en envoie. OK, ben, je te remercie beaucoup d'avoir participé à CFRH 88.1 et 106.7, la question métier. Bonjour, là. merci. Merci, bye bye. bye.